Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait la dégustation numéro 23. Le sluricane. sluricane. Un cadeau de Maxime. On sait que Maxime m'a envoyé quelques variétés. Le Sluricane, c'est la dernière. Euh, 32% de THC. Au début, j'étais un petit peu sceptique, mais Maxime m'a quand même envoyé là, toute la grosse qualité de cannabis. Donc, j'imagine que le 32%, euh, ben, c'était l'indicatif, l'indication qu'on qu lui a donnée euh, quand il s'est procuré ce cannabis-là. J'ai ouvert le produit. Écoutez, le Sluricane, c'est fait avec quoi? C'est fait avec du Purple Punch. On ne connaît pas le Purple Punch avec euh, Weedman, mais le Sluricane est fabriqué, croisé, avec du Purple Punch et du Docidos. -Si le Docidos, -Si c'est la variété par excellence que j'ai essayé aux Indiens euh, il y a quelques plusieurs mois. Euh, il n'y en a plus. Euh, et puis vraiment, euh, c'était vraiment exceptionnel comme cannabis. Le Docidos. -Si Dos. Donc, si Docidos -Si mélangeait avec Purple Punch, ce qui donne le Slurricane. Un gros merci à toi, Maxime, et à toutes les variétés que tu m'as envoyées. C'était vraiment du cannabis. Euh, par excellence, euh, du 4 euh, Vraiment, vraiment, je l'apprécie beaucoup, beaucoup. J'ai fait un petit peu plus de recherche par rapport au Dossida. C'est du Pur Purple Punch. Euh, le Purple Punch, ça s'est fait comment? C'est fait avec du Grand Daddy Purple. Je pense que le Grand Daddy Purple, on avait ça avec Riff. Euh, je ne me rappelle plus là, quel nom exactement qu'ils avaient donné. Euh, Peut-être même que le Riff a changé leur... Euh, Cannabis pour mélanger. Hein, il y a quelques euh, marques là, qui, ont, qui ont mis pour mélanger. Pourtant, avant, on avait la variété. Mais là, Riff, je ne sais pas s'ils se sont euh, repris ou s'ils ont modifié le cannabis. Mais le Grand Daddy Purple, je pense qu'on a connu ça à la SQDC avec Riff. Donc, le Purple Punch est fait avec le Grand Daddy Purple et le Larry O.G. Et le Dossidas, c'est fait avec... Un phénotype de Girl Scout Cookie. Donc, un Girl Scout Cookie peut-être un petit peu différent des autres. Là, et euh, OG Kush Breath. Donc, euh, un Alain de OG Kush. Ça, c'est fait euh, OG Kush Breath avec un Girl Scout Cookie. C'est avec ça qu'on fabrique le Docidos. J'ai mis à ça. Docidos Purple Punch qui donne le Slurricane. Aujourd'hui, on va prendre le temps euh, d'appeler la SQDC. Euh, ça fait quelques jours là, que je suis posé de vous faire euh, la vidéo d'un du, euh, atomiseur Oro, un spray de Riff. Euh, mais je vais vraiment être sûr de savoir la quantité qu'il faut euh, s'injecter. Est-ce euh, qu'un spray c'est assez? On m'a dit de peut-être faire ça en dessous de la langue. Il euh, y en a qui me disent qu'un spray c'est pas assez. Donc est-ce que je vais faire la même expérience que j'ai faite avec les pilules, prendre seulement une pilule ou euh, Donc, un spray. Donc, on va appeler. Ah, ça sent très, très, très bon, euh, le Slurricane. Vraiment, un purple punch, d'ocidos. Ça, ça sent vraiment bon. Je suis vraiment curieux, là, pour le 32%, euh, ça va être un 23% le qualité. Excusez-moi. Est-ce que ça va être un 32% qualité San Rafael? Ou ça va nous rappeler du 28% qu'on avait eu? Avec, euh, je pense que c'était un produit de Dubon Select. Je ne sais pas si c'était le Sensi Star qu'on avait eu à 28%. Là. Tout le monde s'en était procuré. Et pourtant, le 28% était moins fort, en tout cas pour moi, que le 23% qu'on avait déjà eu avec le Pink couche de Saint-Raphaël. Donc ce 32%-là, est-ce qu'il va être efficace ou ça va être vraiment un, un 23% ou vraiment là, ça va être vraiment un 32%? Donc je roule ça et euh, tout de suite quand je vais l'allumer, on va appeler la SQDC pour savoir s'ils si vont me donner la réponse pour les atomiseurs, les atomiseurs oraux. J'ai pas eu la réponse au fait euh, du taux de THC par pilule. Euh, le service à clientèle euh, m'avait dit qu'il m'écrirait un message en courriel. et J'ai jamais eu la réponse. J'avais appelé pour savoir. Une pilule de, de THC. Ici, c'est indiqué 8,37 millilitres. Est-ce qu'il y avait une façon de trouver c'était quoi le taux de THC par pelule On n'a pas été capable. Pourtant, il euh, y a plusieurs abonnés qui m'ont donné leur formule mathématique sur Instagram. Euh, ça, ça joue un peu, les boys. là. Euh, c est, c est, vous êtes deux trois gars là, qui, qui m'ont envoyé des, des, des calculs. Puis c'est... Il n'y a pas personne de vous trois qui, qui a la même formule. Peut-être que c'est impossible à calculer, tout est acheté des pelules. Oh, je vous entends, je suis allé en arrière. Oui, oui, on sait comment, on sait comment. Ça sent bon, hein, tabarouette. Ouais. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci de ta patience. Ça n'a pas été évident, là, euh, de tout faire les, les, les vidéos un après l'autre. Je vais le meilleur pour la fin, j'imagine. Euh, un mélange de Docidos -si ici. Le Docidos -si a vraiment été une de mes trois meilleures variétés à vie. Ok, on va mettre ça de côté. Ça ici, euh, on m'a dit que ça sentait là, euh, du Creamy OG avec un euh, bleuet tropical. J'ai le goût du OG, mais peut-être pas là, du bleuet, par contre. Donc, je vais appeler la SQDC pour pouvoir euh, avoir une réponse au fait de savoir combien y a de spray. Je vais ouvrir le contenant avec vous, les boys. Merci à Dominique. Dominique qui m'a envoyé ça, là. Euh un gros merci, mon chum. Merci beaucoup, Dominique. Dominique qui contribue beaucoup à la chaîne de Winman. Donc, ça ici, là. Je ne sais pas si. Une façon d'ouvrir ça. Super compliqué. Très, très compliqué. C'est compliqué man ouvrir ça, tu peux même pas t'imaginer, man. Oh my god, comment j'ouvre ça. Je suis en train de faire des sprays dans le vide, j'imagine. OK. On tourne sur le côté. Après ça, on pèse. Ok, j'ai compris. On tourne ça sur le côté. Puis après ça, on peut pèser. On peut appuyer. Ok. On va appeler le service à la clientèle SQDC. On n'a pas eu la réponse pour les pelules, on n'a pas beaucoup de réponses avec la SQDC. Euh, souvent, ils nous renvoient euh, chez les fournisseurs, sûrement qu'ils vont nous dire d'appeler Afria, Riff. Euh, beaucoup de difficultés avec les réponses. Je ne sais pas s'ils n'ont pas le droit de donner de réponse, si... Euh, je ne sais pas, je sais pas, des fois je me demande, je ne sais pas. Alright, on appelle les boys.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 Vous êtes prochain client dans la file d'attente. Nous vous remercions de bien vouloir patienter. Un agent vous répondra dans les plus brefs délais. Pour toute information, n'hésitez pas à consulter notre site internet au www.sqdc.ca. Le goût est moins bon que je pensais. Je pense que Purple Punch a pris de la place. Le 32% n'est peut-être pas aussi fort que j'aurais pensé. Pour connaître la liste de nos succursales ouvertes à travers le Québec, visitez la section succursales de notre site internet au www.sqdc.ca je pense pas que c'est mon meilleur de tes cannabis que tu m'as envoyé. Faudrait que je regarde ceux que tu m'as envoyé avant, Maxime. Je pense qu'il y en aurait peut-être un autre que j'aimais plus que celui-là. Je l'aime beaucoup, mais c'est pas mon préféré de ceux que tu m'as envoyé. Mais j'aime ça, j'aime ça. a pour mission d'assurer la vente au détail du cannabis dans une perspective de protection de la santé et de la sécurité de sa clientèle? J'aimais beaucoup le Tom Ford. Dans les... Je pense ton Tom Ford, là, c'était mon préféré.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 Un atomiseur euh, Oro, un atomiseur THC, un petit spray. Mm -hmm. Et puis je me demandais, combien il faut que j'envoie ça en dessous de la langue? Puis combien de sprays il oui. faut que j'envoie? Un, deux, trois, je sais que ça doit être selon la... la... Je me demandais si un, c'était suffisant ou... Comment que ben je... peux. est-ce que vous consommez euh, régulièrement les produits cannabis? Oui. oui, oui, oui, oui, oui. Si vous êtes habitué, ça se peut qu'en huile, ça vous en prenne un peu plus. Euh, là, c'est lequel que vous avez? Moi, c'est écrit euh, RIF, euh, RIF atomiseur THC. Ah. 20-30 millilitres. OK. Tu commencerais peut-être avec deux, peut deux ou trois vaporisations en tout moment. OK. Puis ça, c'est 30 minutes avant que ça commence? Euh, ça peut varier à peu près de 30 minutes à une heure, okay. euh, dépendamment des personnes, mais vous voyez que les effets ne sont pas assez forts, il faut attendre quand même après deux heures et demie trois heures avant d'en reprendre plus parce que, en fait, les effets ils vont augmenter jusqu'à la troisième heure. OK, OK. Il faut que vraiment deux sprays, j'attends 30 minutes à une heure. Oui, deux, trois, mettons. OK. Vous euh, voyez, là, après une heure, s'il y a des effets. Euh, s'il n'y en a pas, j'attendrai au moins une autre heure avant d'en reprendre parce que, comme je vous dis, ça, ça peut augmenter d'un coup, là. Si vous en prenez trop, ben là, vous ne s'en pas bien. Parfait. Puis tu sais pas combien y a de spray dans une bouteille. S'il y en a-tu 30 ou tu sais-tu ou. Le spray, il y en a, euh, 30, ou, tu, tu, ou... En a 150. 150, euh, Je peux appuyer 150 fois? Ouais, environ. OK, parfait, parfait. Mais un gros merci. Ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour. Assez simple, assez simple. Euh, mais là, tu vas pouvoir écouter la vidéo. Euh, la première fois, elle me dit que si ça fonctionnait pas, d'attendre 2h30 à 3h. Parce que si j'en prenais une deuxième fois, ça allait peut-être s'additionner, s'accumuler. Un peu plus tard, elle me dit d'attendre juste une heure. Donc, euh, je ne le ferai pas tout de suite parce que je veux vraiment savoir à quel point c'est efficace. Je vais vraiment l'essayer quand je vais être à jeun. Et puis, euh, je, je pense que je vais commencer avec deux sprays. 150 sprays, je, je suis un peu surpris qu'il y en ait 150$ 34,20 Je vais regarder un peu d'informations là dessus parce que On va faire ça dans une prochaine vidéo Je vais mettre ça ici Donc euh, atomiseur, comme je vous ai dit, j'ai attendu un petit peu Comme vous le vo comme vous voyez, je voulais un petit peu savoir où ce qu'on s'en avec ça Je savais que c'était en dessous de la langue euh, 30 minutes à 1 heure, c'est écrit sur le site internet Mais c'est pas indiqué là, euh, un ou deux ou trois sprays euh, J'imagine que si tu es un débutant, c'est un spray. Il Faut vraiment que tu vois un peu comment ça fonctionne. Donc, euh, on va y aller à deux. On va y aller à deux. Euh, malgré qu'on n'est pas tout le temps convaincu. Puis, des gens au service à la clientèle ne sont pas toujours convaincants. Hein? On dirait qu'ils ne savent pas trop vraiment... Euh, donc, est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on en met deux? Est-ce que je vais faire un overdose? Non, non, non. Je le sais, je le sais, j'exagère. OK. Fait que je vais essayer ça euh, très bientôt. Je vais, refaire, je vais faire deux sprays. Et puis, je vais pouvoir vous un peu comparer ça avec un joint. Puis aussi, vous comparer ça avec l'effet que la pelule m'avait fait. La pelule là, de pink couche à 8,37 euh, ml de THC. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Ça va être vraiment là, une troisième façon de de consommer du THC. Hein, on connaît le joint, le cannabis en fleurs séchées. Euh, J'ai découvert les pelules grâce à Dominique. Vraiment, merci. Euh, moi, j'aime beaucoup ça, les pelules. J'aime vraiment beaucoup ça. Euh, Peut-être pas pour prendre chez moi, mais euh, si on s'en va, mettons, j'en viens souvent avec le party de Noël. Là. Mais vraiment... Euh, Léger, hein. Avec plusieurs expériences que j'ai eu avec les pelules à 8.37 ml, pour moi, j'ai l'impression que c'est un 10% de THC. Euh, J'étais un peu mélangé. Je pensais que c'était genre euh, 5, 6, 8. Après ça, je me suis dit, Crime, c'est tu 15. Mais là, là, 8.37 de San Rafael, Indica, euh, c'est un 10%. Mais... Euh, un 10%, mais j'aime ça, là. un 10%, une petite affaire efficace, puis euh, ça gèle, même si t'en prends juste une, 8.37, je sais qu'il y en a qui prennent des jujubes, des 20 ml, puis deux fois 20, ça fait 40 ml, 8.37, c'est un, un cinquième de 40, okay? je le sais, c'est léger, mais ça fait la job, on aime ça, cette expression-là, moi, j, j, j, pour le 8.37, euh, j'ai à part le mot de partenaire, je ne sais pas que je, où je, que je pourrais utiliser ça. Mais où est-ce que tu peux pas prendre de boucan? Euh, tu, tu sens que tu vas être stressé. Tu sais, quand tu veux fumer un joint, des fois parce que t'es stressé, quoi que ça. Tu prends ta pelule, tu sais que dans 30 minutes, ça va, faire, ça va être efficace. Euh, J'avais les yeux. T'as les yeux un petit peu vitrés. T'as un trip de bouffe avec la pelule. Euh. Une affaire qui, qui, qui est un petit peu plate, mais ça vient un peu avec le, le cannabis. C'est, quand, quand l'effet du cannabis est fini, là, mais tu sais, le down, tu sais, euh, je trouve qu'il était, le down, est un peu plus fort que la pelule. Tu sais, oh, shit, oh, là, là, le, le buzz est fini, puis le, le, le, le buzz était... Je euh, trouve que le... Le down était fort. Je suis un peu fucké, là. Le slurikin est en train de rentrer. Euh... Merci à Dominique pour l'atomiseur. Merci à Maxime pour euh, tous les cannabis que tu m'as envoyé. Euh, le Slurricane, le Tom Ford. Euh, puis Je pense que tu m'en as envoyé aussi deux autres. Là, vraiment, euh, la grosse qualité, Maxime. Je te remercie vraiment, vraiment, vraiment. Alright, les boys. Je te laisse là-dessus. Donne-moi un pouce. Va t'abonner sur mon Patreon. Va t'acheter un T-shirt. J'attends le facteur. Toutes les informations sont dans la description en bas. Ah, oh, t'es vois pas? C'est écrit plus. paye sur le plus. Il y a des affaires qui apparaissent. All right. Charlie Boys. Merci.